Zaki Prime. Merci chers invités, on va donc se quitter momentanément, mais nous allons nous retrouver dans un peu moins d'une heure pour parler perspective, le temps d'évoquer d'autres aspects de la question avec d'autres invités. L'avènement de la démocratie, c'était aussi l'espoir d'un lendemain meilleur sur le plan économique, d'une société beaucoup plus prospère. Quels sont les choix qui ont été faits et où est-ce qu'ils nous ont conduit les acquis économiques de l'après 26 mars C'est dans ce deuxième panel qui sera animé par Siliki Damélé que nous accueillons avec ses invités. À présent, Siliki Damélé nous a rejoints sur ce plateau pour le deuxième panel avec ses invités. Bonsoir Sidiki. Bonsoir Yaya, bonsoir à vous inviter également. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième panel sur le parcours économique du Mali les 30 dernières années. Du régime militaire de Moussa Traoré au régime démocratique, est-ce que le modèle économique du Mali a connu une imitation positive ou négative quelles sont les grandes tendances aujourd'hui et quelles sont les perspectives Nous lançons le débat avec deux invités, deux économistes, Mamadou Bassirou Tangara, professeur d'économie du développement à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, maître assistant. Bonsoir, docteur Tangara. Bonsoir. Notre deuxième invité est l'expert Modibo Mao Makalu, économiste, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République et analyste économique. Bonsoir Monsieur Makalou. Bonsoir M. Damelé. Bienvenue. Merci à tous. C'est vrai, Dr. Tangara, il y a eu une rupture en 1991 avec l'avènement de la démocratie. Mais est-ce que cette rupture politique a entraîné une rupture économique euh, Merci pour l'initiative et l'invitation et l'occasion donnée pour parler des acquis économique de la démocratie de notre pays et surtout à un moment où notre pays traverse des crises multidimensionnelles et permettez-moi également de m'incliner sur la mémoire des, des disparus au nom de cette démocratie. Évidemment, dans un pays, les systèmes économiques sont étroitement liés au régime politique. Donc, forcément, on peut faire l'hypothèse que s'il y a rupture politique, ça entraîne également de rupture économique. Si on regarde bien euh, le système économique sous le régime militaire, il y avait euh, la centralité de l'État en matière de production et tous les facteurs de production appartenaient à l'État. Il n'y avait pas d'esprit d'entreprise ni d'initiative privée. Donc les facteurs de production n'appartenaient pas aux individus. Alors quand on va basculer dans le, dans le régime démocratique, alors il y a eu une euh, rupture fondamentale parce que le système économique va changer. On va quitter d'un système économique sous euh, la centralité de l'État, à un système économique euh, de libéralisation ou une économie de marché basée sur les jeux démocratiques euh, qui veut dire euh, l'offre et la demande et l'initiative privée. Et on a vu également le développement d'un secteur euh, privé. Donc, euh, en introduction, mm -hmm. oui, il y a eu une rupture Donc, de C'est un choix que... économique qui s'imposait à l'époque. D'accord, Monsieur Moudebo Mao Makalou, la politique a entraîné l'économie avec elle dans sa chute, c'est ça? Bon, vous savez, merci d'abord pour l'invitation et le thème pertinent, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faire l'audit, en tout cas tirer les enseignements de ce qui a été bien fait ces dernières années et voir ce qui n'a pas été si bien fait, et puis voir comment nous pouvons poursuivre euh, notre chemin par Exactement. la suite pour améliorer les choses. Euh, comme euh, M. Euh, Dr Tangara vient de le dire, euh, en fait, c'était deux régimes différents. Euh, mais c'est l'économiste français Georges Ngozi qui disait « Un problème politique, c'est un problème économique sans solution ». En réalité, le programme de développement économique et social c'est le dernier programme sous le général Moussa Traoré et le régime UDPM durant la période 1987-1991. Comme il l'a dit, l'économie d'État déjà était en transition parce qu'il euh, y avait déjà de, beaucoup de déficits au niveau euh, des finances publiques, mais aussi les sociétés d'État étaient euh, pratiquement au bord de la banqueroute. Donc il fallait combler un peu ce déficit et voir un peu comment remettre l'économie à flot, sans oublier que nous venions de, de, de, de sortir d'une grosse sécheresse, c'est-à-dire en 84-85. Donc ce plan était un peu en difficulté déjà. Donc quand la crise politique a commencé déjà, l'État était déjà en difficulté au niveau des finances publiques. Il y avait déjà des remous. Et comme vous le savez, quand il y a des difficultés, quand il y a, les gens ne sont pas payés, quand les salaires ne sont pas payés, et quand l'économie quand même euh, euh, ne tourne pas à flot. Cela peut amener beaucoup de mécontentement au niveau social et, et, et, ailleurs. et aussi les bourses des, des étudiants, des élèves, etc. Donc, ça amène beaucoup de mécontentement. Et c'est cela qui a été euh, un peu la, le, le basculement un peu de, de, de ce qui a, été, ce, ce qui a suivi à, par la, à, après. Mais déjà, il n'y a pas eu vraiment de rupture parce que le premier, Quand le président Alpha Omar Konari a été installé, a été investi euh, le 8 juin 1992, immédiatement, la, euh, la Troisième République s'est attelée déjà à mettre en place, parce que sous la transition, il n'y a pas eu de programme économique. Parce que les partenaires au développement attendaient aussi. un régime ouais. légitime euh, qui puisse prendre des décisions pour l'avenir. Donc il y a eu ce premier programme 92-95. C'était un programme triennal investissement, un programme sur trois ans. Et ce programme sur trois ans envisageait quand même une croissance économique de 5,9%. Croissance économique, c'est la croissance de la production nationale, des produits intérieurs bruts, c'est-à-dire la valeur des biens et services produits sur un territoire pendant une année. Et donc, quand cela est arrivé, malheureusement encore, un autre choc exogène est non, arrivé, la, est la dévaluation. dévaluation. Mais on voit qu'au fond, c'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas eu de rupture, mais vraiment l'économie n'a pas beaucoup changé, parce que quand on regarde l'économie du Mali, elle reste toujours dominée par les secteurs primaires, notamment agricoles, et les secteurs secondaires comme l'industrie et les secteurs sont peu développés. Faut-il inverser cette tendance aujourd'hui pour notre envol économique, Dr Tangara euh, Entièrement, euh, oui, il faut restructurer notre économie, parce que notre économie a hérité sa structure même depuis la colonisation, parce que l'agriculture a été orientée pour approvisionner l'économie française ou l'industrie française. C'est pourquoi on a introduit la culture de rente. Alors l'économie, on a fait aussi un choix entre le pro-rubin au détriment du rural. Parce que vous venez d'évoquer les entreprises publiques qui avaient leur comptabilité adossée au budget de l'État. Donc, il y avait beaucoup de passifs comptablement parlant et les entreprises n'étaient pas viables à un moment donné. Donc, la Deuxième République même va hériter cela euh, avec euh, la Première République. Donc, des entreprises d'État, puisqu'on va avoir une économie mixte sous euh, le, le régime militaire de Moussa, mixte, mais étatique. Alors, avec l'avènement la, de la démocratie, on va se défaire de, cette, de ce chemin-là et de cette façon de programmer les activités économiques. Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que depuis l'indépendance jusqu'à l'avènement de la démocratie et ça a continué, le secteur rural n'a pas été modernisé, ça n'a pas été, ça n'a vraiment pas profité de tout l'investissement que ça devrait faire pour être le moteur du développement territorial. Tout à fait, justement, notre... je rappelle que vous avez écrit un livre sur l'économie du développement euh, à travers les aménagements hydro-agricoles. Ça veut dire que notre salut aujourd'hui, notre salut économique passe par là. – Mais si vous regardez, on a à peu près 2 millions d'hectares de terres irrigables. Les colonisateurs partaient et on avait euh, à peu près environ 100 000 hectares euh, irrigués, euh, euh, euh, aménagés et irrigués. Aujourd'hui, on se pose la question, on en est où on n'a pas fait encore les 30% de superficie aménagée, irrigable. Alors, donc ça voudrait dire que si on arrive à mécaniser notre agriculture, à moderniser notre agriculture, ça peut être un provoyeur non seulement de devises, mm -hmm. mais aussi ça peut être un provoyeur de création d'emplois. Mm -hmm. Mais il ne s'agit pas de mettre la charrue avant le bœuf, comme on l'a fait en 68. On a créé, des, 60, on a créé des, des industries, mais après, il y a eu le problème d'approvisionnement. Si vous regardez aujourd'hui pour donner un exemple d'illustrer mes propos, mm -hmm. prenez l'exemple d'un secteur sous-industriel qui est les, les industries qui euh, transforment les, les matières premières de coton. Ils fonctionnent à peu près 12, sur 12 mois, ils fonctionnent à peu près 2 mois du à 3 mois, oui, maxi. Deux à trois mois, maxi. Faute de matières, matières premières. premières. Donc ça voudrait dire que l'agriculture peut vraiment être notre le moteur de notre économie et tirer notre économie vers... Okay. Monsieur Makolo, sur ce choix est économique, oui. cela va sans, sans doute être la question principale. En fait, déjà dans le programme de développement économique et social 87-91, deux objectifs fondamentaux avaient été déjà définis. Il s'agissait de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre la désertification. Donc, en réalité, dans tous les pays, si vous voyez tous les pays qui se sont développés, je, je prends souvent cet exemple, la première révolution, c'est la révolution agricole. Malheureusement, ce n'est pas le Mali seulement, mais c'est toute l'Afrique qui n'a pas encore atteint sa souveraineté alimentaire. Un tiers de la, de la nourriture que consomment les Africains est importée, alors que nous avons 60% des terres arabes. Mais si nous revenons au cas du Mali le développement du Mali doit passer forcément par le secteur agro-pastoral. Deux raisons. Vous prenez la structure de notre économie. 40% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale, c'est le développement rural. 20% c'est le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel et manufacturé, les mines. Et le secteur tertiaire, c'est 40% aussi, oui. c'est le secteur oui. des services. Mais si vous voyez... Nos trois premières recettes d'exportation... La première recette d'exportation, c'est l'or. Mais l'or n'appartient pas au Mali. La, seconde recette La deuxième recette d'exportation, c'est le coton. Mais le coton, c'est névralgique pour l'économie du Mali. Parce que quand vous parlez de coton, vous parlez de céréales, vous parlez d'aliments bétail, vous parlez d'oléagineux, vous parlez de céréales sèches, ouais, vous parlez d'alphalétisation, tout, en fait. tout cela. Donc c'est une filière intégrée. Mais aussi le secteur, le, le, le secteur euh, primaire a une plus grande influence sur le bien-être des populations. Parce que si vous regardez notre balance des paiements, c'est-à-dire nos transactions avec l'extérieur, l'or, en 2018, nous avons vendu pour près de 1 milliards de francs CFA d'or. Ça n'appartient pas aux Maliens. Mais nous avons vendu pour environ 400 milliards en recette d'exploitation de coton, il y a près de 5 millions de Maliens sur les 20 millions de Maliens qui vivent du coton et de ses dérivés. Vous avez les transporteurs, vous avez les assureurs, vous avez les banquiers, vous avez les formateurs. Toute cette chaîne, c'est environ 5 millions de personnes. C'est d'avoir une agriculture familiale, ce sont des petites exploitations. C'est phénoménal. Donc, l'or et le coton ne peut pas avoir la même valeur pour le Malien lambda. Tout à fait. On a, on a, compris, on a compris. que l'or ne brille pas pour euh, les Maliens. La politique économique du régime militaire euh, à l'époque euh, a été marquée par le retour, euh, vous le disiez tantôt, euh, de, au franc CFA, la libéralisation de l'économie, les privatisations, la mise en place des politiques d'ajustement structurel. Quel a été l'impact justement, Monsieur Docteur Tangara, de ce modèle économique? Euh, sur notre développement euh, d'une manière générale. En fait, quand vous regardez, comme je disais tantôt, il y avait euh, une sorte de politique d'État-providence où l'État était entrepreneur et l'État était aussi financier. Ça, ça va entraîner une première conséquence euh, qui est la pénurie sur, sur le processus financier et qui est aussi euh, la paralysie de l'économie. Mais avec l'ouverture, avec la, le, le système de démocratisation de l'économie, alors on va assister à une ouverture de l'économie, donc à l'appropriation des facteurs de production et la disposition des fruits de la production des individus d'eux-mêmes. Donc l'État va se retirer, – Petit à petit, même si on doit le dire entre guillemets aujourd'hui, que ce retrait de l'État dans, dans certains domaines de production n'est pas encore effectif. Mais on a quand même assisté à une libéralisation et à une privatisation de certaines entreprises. – Cela dans... a eu des impacts sur… Le... – Oui, parce que ces entreprises d'abord n'étaient pas d'abord fiables, c'est ce qu'il faut dire vraiment à l'opinion nationale, parce que d'aucuns nous disent qu'on avait 50 entreprises au-delà de ça, c'est vrai mais ces entreprises n'étaient pas d'abord euh, solvables économiquement et comptablement n'étaient pas encore euh, rentables. Donc, ce n'était pas vraiment viable. Donc, la privatisation va avoir des avantages et en même temps des, des, des inconvénients aussi. Bien. Parce que c'est vrai que ça va euh, permettre à ces entreprises de d'assainir de, leur ardoise. Mais aussi, ça va créer des conséquences euh, sociales à la suite même de, de l'application des politiques d'ajustement structurel. Mmh. Donc, ça beaucoup de, de, de Maliens vont connaître le à cause de ça. Mmh. Mais quand même, les indicateurs macroéconomiques qui étaient l'objectif recherché par ces politiques de privatisation vont s'améliorer. Même si par la suite, on va encore, les études vont le montrer, que mmh. ces politiques d'agissement structurel ont créé plus de problèmes sur le plan social et ça a impacté euh, négativement mmh. le progrès mmh. social. Oui, – Tout à fait. Ouais. À partir de 1992, euh, avec euh, l'arrivée au pouvoir d'Alpha Mourou on a adopté une politique euh, très ambitieuse, une politique euh, dans le sens de l'ultra libéralisme, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que cette libéralisation des prix euh, et l'ouverture au marché n'ont pas rendu euh, le Mali plus vulnérable et plus dépendant vis-à-vis -vis de l'extérieur. Quand le président Konaré venait au pouvoir, c est, c est, cette politique avait déjà été enclenchée lors du programme précédent sous Moussa Traoré. Oui, mais ça hein, continue, hein, la libéralisation mais plus des, des, des C'était comme euh, docteur, vient de, euh, docteur Stangara docteur Stangara, Oui, vient de le dire, c'était bien cela, ça avait déjà été amorcé à cause des difficultés que connaissaient les finances publiques. Mais est-ce que cela n'a pas rendu justement les Mali plus, plus vulnérables Mais Écoutez, quand c'est plus facile de faire quelque chose sous un parti unique qu'en démocratie. <rire> Donc c'était ça la principale difficulté. Parce que vous savez, en démocratie, il faut satisfaire les besoins. Parce que le bonheur des peuples, c'est l'amélioration de leur bien-être. Et c'est ça la difficulté. Ceux qui viennent au pouvoir doivent réfléchir à des projets de société qui transforment en programme pour comment améliorer le quotidien des citoyens. Et si ces problèmes ne sont pas reçus, ne sont pas, ne sont pas en tout cas euh, bien perçus et résolus, ben, la démocratie sera perpétuellement en difficulté. Mais deux choses essentielles auxquelles le président Alpha Omar qu'on a été confronté au début de son mandat. D'abord, il y a eu la crise de l'endettement. Donc vous avez eu l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Donc suite à cela, euh, évidemment, euh, pourquoi on s'endette quand il y a un déficit des finances publiques, déficit budgétaire, parce que ce qu'on oublie de dire, le parti unique au pouvoir était sur le budget de l'État. Personne ne le dit. Donc ça a contribué au déficit du budget de l'État. Donc il y a cela. Donc, On a demandé de réduire le déficit budgétaire. Donc, en ce moment, quand il y a un déficit budgétaire, c'est comblé ou par l'assistance extérieure, l'aide extérieure, et où les emprunts Donc, vous allez sur les marchés, vous empruntez, etc. Mais la difficulté au Mali, si vous prenez même le premier plan quinquennal sous la Première République, 61-65, 60% des financements venaient de l'extérieur. Mais tenez-vous bien, pour le premier plan triennal, 92-95, le financement interne était de 13%. 87% venaient de l'extérieur. Quand votre financement vient de l'extérieur et que vous comptez sur les ressources extérieures, ah, vous, vous, vous êtes dépendant. dépendant. exactement. Bon, – Donc, mais, il, y a, mais, donc mais... il y a eu les PPTE et ensuite il y a eu la dévaluation. Okay. Donc, mais, mais la dévaluation, suis... juste pour expliquer, mais okay. la dévaluation, c'est dû à quoi? C'est dû à des déséquilibres. C'est pour cela qu'on on parle de programme d'ajustement structurel. Donc, quand il y a un déséquilibre, non seulement au niveau des finances publiques du budget, mais aussi un déséquilibre au niveau de la balance des paiements, c'est-à-dire vos transactions avec l'extérieur. On appelle ça un double déficit. Il faut changer la parité de la monnaie. Comme ça, ça rend les exportations un peu plus attrayantes. Et c'est pour cela qu'on a eu une dévaluation de 50%. Oh oui, dévaluation de 50%, c'était quand même un événement bouleversant pour ne pas dire un cataclysme euh, économique. L'impact de, de cette dévaluation sur notre économie euh, à l'époque, oui, parce que le problème même de notre économie, c'est qu'on a une économie des consommation et non une économie de production. Donc, tous les problèmes, c'est un problème de productivité. Donc, du moment où on part à l'extérieur pour acheter, donc, on, on, on importe plus qu'on l'exporte. Donc, quand on dévalue la monnaie, donc, ça va jouer sur le panier, de, de, de, le, le, sur le panier du, du consommateur. Donc, ouais. ça va euh, faire chuter le niveau de vie du de façon générale. Donc, ça a été une première conséquence de cette dévaluation-là. Mais en même temps, certes, on peut le dire que c'était pour soulager les finances de l'État, et permettre également à l'État d'avoir aussi des moyens pour financer des projets d'investissement. Mais quand il faut le dire, est-ce que ces projets d'investissement ont été aussi bien réalisés pour que ça puisse faire ce qu'on appelle le retour sur l'investissement C'est ça, la grande, notre, la grande question. Ça, ça, voilà, oui. Alors, l'un des indicateurs du développement, euh, c'est la dette aussi, l'encours de la dette. La dette du Mali en 68 n'était que de 50, 55 milliards. En 2001, elle a atteint 1 700 milliards de francs à CFA. L'encours total de la dette intérieure, et extérieur s'élevait au 31 décembre 2018 à 3 350 milliards. Est-ce que, euh, Makalou, est-ce que nous ne vivons aujourd'hui que des dettes et qu'avec des dettes Non, la dette, ce n'est pas, pas cela. La dette, ce n'est pas, pas cela qui est important pour ce qui concerne l'endettement. C'est d'abord, vous financez quoi avec votre dette Si vous financez votre fonctionnement au lieu de l'investissement, parce que l'investissement vous permet de produire plus. Mais est-ce que ce est pas le cas aujourd'hui Oui, mais prenez -vous notre budget le budget d'État. Mais, déficit, mais un 70% c'est le fonctionnement. On, fonctionne, on, on, on finance très peu d'investissements. Les 120 000, mais maintenant corrigés à 113 000 fonctionnaires, accaparent près de 700 milliards de francs CFA. Sur le 2800 milliards. milliards de fonctionnement. Les, les fonctionnaires des collectivités et les fonctionnaires de, de l'État central. 120 000 personnes s'accaparent cela par rapport aux 20 millions de personnes, moins de 1% de la population. Donc, d'abord, ça subventionne les urbains. Et tenez-vous bien, euh, au début des indépendances, nous étions à 75% de, de population rurale. Mais maintenant, nous sommes à 60% de, de population rurale. Il y a l'urbanisation galopante. Maintenant, nous sommes à 60% de, de, de ruraux et 40% d'urbains. Mais cela engendre d'autres coûts. Les infrastructures n'ont pas suivi. Regardez l'état de Bamako. Oui. La fourniture d'électricité, d'eau potable. Au Mali, en 1960, avait 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous faisons 21 oui. millions d'habitants. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. Les investissements n'ont pas suivi. Donc, cela pose énormément de difficultés. Ok. Tanara, nous, nous vivons des dettes. Nous allons payer des dettes. Nos enfants vont les payer. Nos petits-enfants aussi vont payer, rembourser ces dettes-là. En tout cas, pour l'instant... Il n'y a pas eu encore une inversion à la matière, mais ce n'est pas le problème même d'avoir des dettes. Mais le problème, est-ce que vous prenez des dettes pour financer la consommation Parce que vous avez un certain nombre de politiques économiques. Soit vous relancez votre économie ou soit vous faites une politique de stabilisation. Il me semble que jusqu'ici, les politiques maliens ont jugé ou ont fait les choix de jouer sur des politiques de stabilisation au lieu des politiques de relance économique. Donc il n'y a pas l'investissement ni au niveau de l'État, ni les facilités pour euh, permettre aux acteurs privés d'accéder au financement pour investir. Et même il y a des difficultés qu'on rencontre au niveau des, des, des capitaux euh, directs étrangers quand ils viennent pour s'installer. S'il n'y a pas de lois, s'il n'y a pas de protection des réglementations juridiques, pour les favoriser ou favoriser leur entrée ou leur investissement. Donc, personne ne va entreprendre. Mais justement, pourquoi nous restons fortement dépendants de l'extérieur euh, euh, comme ça Est-ce que euh, c'est parce que notre économie n'est pas suffisamment diversifiée, quelque part Notre économie n'est pas du tout diversifiée. Vous prenez les produits d'exportation, vous pouvez les compter au bout des doigts. Si c'est beaucoup, c'est 10. Et le produit phare, c'est le bétail. Alors, on exporte le bétail, mais sur pied. Le bétail... Exporté sur le pied, vous perdez quoi Vous perdez de la viande, vous perdez des sabots, vous perdez la tout peau. ce qui est le, le pot et tout ce qui va avec. Et figurez-vous, moi je vous donne cet exemple-là parce que lors d'un débat euh, avec euh, des collègues, on a appris que même l'aménagement ne paye pas sa viande au Mali pour faute d'abattoirs modernes et requis qui puissent fournir de la viande dans des conditions, dans des conditions idoines. Donc, ils font quoi le, le, le, le bétail qui sort du Mali sur le Sénégal, et à partir dans des meilleures conditions, est, est encore importé au Mali pour servir les services de, de, de, de l'aménagement. Mm -hmm. Vous voyez Avec une telle structure de l'économie, on n'ira nulle part. Mm -hmm. Tout à fait. 30 ans après, euh, on voit aujourd'hui que les Maliens restent quand même fortement dépendants des financements extérieurs avec une balance de paiements euh, qui est déficitaire, un déficit aussi budgétaire qui est reste important. Comment sortir de cet engrenage-là Écoutez, ça, ça revient à ce qu'il a dit. Euh, nous avons une production spécialisée et peu diversifiée. Les trois premières recettes d'exportation font 90% des recettes d'exportation l'or, 70%, le coton, 15%, le bétail, 10%. Donc, mais aussi, vous avez, euh, comment ça s'appelle euh, nous, nous avons notre commerce extérieur. 60% du produit intérieur brut de notre richesse nationale, c'est-à-dire les exportations et les importations, 60% de notre PIB est basé sur le commerce international. Il a parlé des animaux vivants. Nous, notre commerce, essentiellement, la moitié se fait avec les pays de la CEDEAO. Si on prend les animaux vivants, 65% se fait uniquement avec le Sénégal. Mais le service dont vous avez parlé importe les animaux du Mali qui vont au Sénégal et qui sont transformés là-bas pour les réimporter au Mali. Donc vous imaginez Donc il faut qu'on quitte cette économie de traite. Et c'était dans le premier plan quinquennal, ça a été dans tous les plans de tous les gouvernements qui sont venus, d'aller faire de la valeur ajoutée. Tant que vous vendez des produits bruts, et que vous importez des produits manufacturés, vous n'allez jamais vous enrichir. Parce que quand vous exportez, vous vous enrichissez. Mais quand vous importez, c'est-à-dire quand vous achetez à l'extérieur, vous vous approvisionnez parce que votre argent va à l'extérieur. Mais malheureusement, l'or, presque pas de transformation. Le coton, moins de 1% de transformation. La plus grande unité textile vient de fermer, la Comatex. Et le bétail, comme il vient de le dire, Presque pas de transformation. D'accord. Alors, docteur Tangara, c'est que vous n'avez pas de boule magique, mais comment vous voyez l'économie malienne dans 30 ans, dans, après 60 ans de démocratie au, au fait, je vais vraiment citer un théoricien de base dont la Banque mondiale a, a consulté à l'époque Rostov pour qu'il essaye de mettre en place des théories. À l'époque, il a parlé d'économie de développement, mais il n'a pas vraiment étudié l'économie de développement en vrai. Il a fait une économie de la croissance. Il dit il y a cinq étapes pour qu'une économie puisse commencer à, à se développer. Donc la première étape, ça, c'est les conditions préalables au décollage. Et l'économie malienne n'a pas encore euh, réuni les conditions préalables au décollage. Je ne parle pas ah. du décollage. J'ai dit les conditions préalables au décollage. On en a nous pas. sommes en train de réunir ces conditions d'abord. Ces conditions d'abord. On ne parle même pas du décollage pour le moment. Euh, moi, je pense que ça doit pouvoir nous permettre de mettre en place les bases. Il faut transformer la structure de notre économie en mettant l'accent sur la productivité et la compétitivité. Donc ça, c'est une vision globale. Et cette vision globale peut se réaliser suivant quelques axes. Premièrement, il faut investir dans les gens. Les gens? Le, dans les gens, le capital humain. Le capital humain, okay. l'éducation et la formation. Les ressources humaines. Alors, donc depuis, si je ne m'abuse, depuis l'indépendance, euh, Jusqu'à l'avènement de la démocratie, jusqu'ici, les capitales humaines sont en train de se détériorer au fur et à mesure au Mali. Donc, il faut investir dans l'éducation, dans la formation. Il faut en même temps investir dans les infrastructures. Euh, Marlou disait, les infrastructures n'ont pas suivi l'évolution démographique. Et il faut en même temps promouvoir l'accès à l'énergie, puisque l'énergie aujourd'hui constitue essentiel. un facteur de production clé qui permet aux entreprises de compétir. Il ne s'agit plus de compétir au niveau national. Le marché local, oui, même sur ces marchés locaux-là, on n'arrive pas vraiment à avoir le leadership là-bas, à plus forte raison des marchés de la sous-région ou des marchés internationaux. Or, le combat, c'est gagner à ces niveaux-là. Donc, il faut investir. Dans les gens, il faut investir dans les infrastructures, il faut aussi promouvoir, euh, si vous voulez bien, le mérite. Il faut promouvoir le mérite. Il faut sortir de ce chemin d'une démocratie élitiste. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je dirais c'est une démocratie en construction, mais pas encore une démocratie. Okay. Monsieur euh, Makalu, 30 ans pour asseoir les bases d'une économie, ce n'est pas une analyse trop pessimiste pour vous non, pas du tout. Non, vous savez, le, le Mali, c'est un pays euh, vous savez, c'est un pays d'avenir. Hein, nous avons tout pour réussir. Quand nous aurons le leadership, nous, nous, nous allons atteindre notre plein potentiel. Tous les pays au monde ont deux objectifs économiques fondamentaux. L'équilibre interne, c'est-à-dire l'utilisation de, de plein emploi de facteurs de production. Il en a parlé, les ressources humaines, le, ça c'est le capital humain. Le capital physique, les ressources naturelles et autres. L'office du Niger, les aménagements, qu'est-ce qu'on en fait Pas, pas grand-chose. Notre coton, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que vous savez que le Mali est le deuxième producteur mondial d'amandes de qualité Est-ce que vous savez combien de beurre de qualité nous faisons Pas grand-chose. On ne le sait pas. Les manques, etc. C'est-à-dire, les filières porteuses sont là. Mais nous avons reçu ici, en domicile j'ai eu la chance de, de recevoir ici euh, un grand professeur qui a fait la Révolution verte en Inde, mais il nous disait... Mais, le potentiel ne se mange pas, ça se réalise. Malheureusement, il faut transformer le potentiel. C'est ça notre problème. Donc, l'équilibre interne, plein emploi des facteurs de production, plus la stabilité des prix. Secondo, l'ajustement externe, l'équilibre de la balance des paiements. Le de Mali de 1960 à nos jours a toujours importer plus qu'il n'a exporté. Ouais, Il faut qu'on change on changer, ça. Est-ce que vous savez qu'en 2018-2019, le Mali a importé pour 330 milliards de denrées alimentaires Quatrième poste d'importation. Mm -hmm. Alors que nous sommes une, produ une, une puissance céréalière, une puissance agri agricole. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, chers économistes, que pendant 30 ans, on risque d'avoir encore des problèmes politiques puisque les problèmes les politiques sont des problèmes économiques non résolus Mais bien sûr. C'est pessimiste. Mais, mais écoutez, regardez la production d'électricité aujourd'hui. Bamako, notre, notre capitale... Vous savez, on a, on a un problème, c'est que nous avons une population très jeune. 49% de la un, population malienne a moins de 14 ans. C'est un atout quand même. Oui, c un, ça peut être un atout. Si on, on réalise le potentiel, c'est-à-dire si on transforme le risque en dividende. Mais encore ces gens, il faut, il faut les former, ces jeunes. Ils sont, sont surtout dans les services, mais ils peuvent être dans l'agriculture. Mais tant que nous n'allons pas transformer notre potentiel agricole, parce que notre industrie, 20%, c'est n'est pas assez, mais il faut qu'on transforme nos produits agricoles. Si nous transformons nos produits agricoles, nous allons créer des emplois, nous allons donner des revenus aux Maliens et nous allons les exporter aussi. D'accord. On est pratiquement au terme de ce panel. Juste une note d'espoir. Euh, oui, allez Effectivement, comme il dit, est-ce que on va encore connaître des problèmes oui. En gros, le politique, dans une très grande mesure, oriente et détermine l'économique. Mais il faudrait qu'il soit lui-même éclairé par la science. Et c'est ce fossé-là qui est cassé. Nous avons des universités, mais je, je l'ai dit entre guillemets, nous n'en avons pas une. Moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être invité en tant qu'investisseur pour parler économique. Donc, tant que ce cordon-là n'est pas établi, tant que la torche du politique n'est pas la science, nous allons, connaître, nous allons connaître plus de problèmes encore dans les 30 ans. Le pouvoir politique et le pouvoir économique vont cheminer ensemble, où l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est le politique qui définit l'économique. Si vous prenez même les politiques économiques, ce sont les autorités politiques qui les définissent. Okay. Sans vision, sans mission, sans objectif stratégique, sans stratégie, sans moyens, nous n'irons nulle part. Alors, comme on le dit, le développement est un processus multidimensionnel de moyen et long terme. Le Mali a besoin aujourd'hui d'inventer un modèle économique viable et adapté pour assurer son émergence. Travaillons-y. C'est donc tout pour ce panel. Merci à vous, eh, chers invités, Moudebo Mao Makalu, eh, Dr eh, Mahamadou eh, Tangara, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous aussi, euh, Yaya. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. À très bientôt sur leur thème.